Alors si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement tu es dans une phase de procrastination ou bien tu vas peut-être tomber dedans ou retomber dedans. Donc t'en as un petit peu marre et là dans cette vidéo, t'inquiète pas, je vais te donner les clés pour pouvoir vaincre la procrastination, c'est notre plus grand ennemi. Avant tout, je me présente, moi je m'appelle Asia de la chaîne Asiatique. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, euh, sur Youtube... Sur TikTok oui parce que sur TikTok maintenant je suis active, sur Twitter, sur Snapchat, bref je suis partout euh, Je te mets de toute façon les liens en description, n'hésite pas à me suivre pour avoir beaucoup plus de contenu Je vais essayer d'être concise et d'aller rapidement dans cette vidéo parce que sûrement t'es en train de procrastiner T'as la flemme de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, donc c'est pas le but, je vais essayer de te donner toutes tout, tout, mes clés euh, On va dire d'un point de vue sociologique, de mon point de vue personnel Mais j'estime que quand même j'ai un bon regard sur euh, l'environnement, sur, sur les faits sociaux Donc euh, voilà, c'est parti Pour commencer on va essayer de cerner le problème, ça c'est très très important donc, premièrement on va se demander qu'est-ce que la procrastination Alors, en gros la procrastination c'est lorsque tu mets une chose ou plusieurs systématiquement à demain Donc euh, par exemple tu te fais une tâche administrative et tu te dis Bon je le ferai demain, euh, c'est un que je le fasse maintenant Ou bien euh, tu as des devoirs à faire et tu te dis c'est pas grave je le ferai demain euh, J'ai un contrôle demain, c'est pas grave j'ai la matinée et je peux le faire un petit peu avant J'ai deux minutes, il y a moyen de, de pouvoir gérer ça Et au final tu te retrouves encombré, tu te retrouves pas bien euh, Et c'est un ensemble en fait d'ondes négatives et c'est surtout, surtout, surtout un cercle vicieux. pas forcément quelque chose qui vous plaît. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire C'est le remettre à demain. Pourquoi Parce que l'humain, c'est l'humain qui est comme ça. Il va fuir face à quelque chose qui est négatif. Et ce qui est vraiment, et là par contre, c'est le cercle vicieux qui continue. C'est parce que vous allez automatiquement pour combler ces zones négatives, parce que forcément, tu vas culpabiliser en te disant, euh, Ouh là là, euh, j'ai pas fait cette tâche, je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire Première chose, tu vas te réconforter. Tu vas te réconforter en faisant quoi En dormant. Donc là par exemple je suis dans la pire place, c'est elle sur son lit, c'est son téléphone, c'est euh, je sais pas ça peut être quoi. Par exemple tu devais faire du sport, tu vas te réconforter comment en allant acheter une pâtisserie. Et ce cercle vicieux on veut absolument, absolument l'éviter. Parce que du coup ça va engendrer du stress, vous allez commencer à développer de l'anxiété, ce qui peut développer aussi des maladies. Donc on va éviter quand même, hein, on va prendre soin de sa santé et de son mental. Premier exercice si jamais tu es toi-même dans cette procrastination c'est de... Déculpabiliser, ok Tu lâches prise, c'est bon, ça va pas tuer, ça va pas... Enfin, après, ça dépend le degré du problème, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, ok Donc, on va rester tranquille, on lâche prise, ouf, on souffle. Quitte à, je sais pas, vous marchez dehors, genre déculpabiliser. Ce qui est fait, est fait. Moi, je déteste, vous savez, je déteste ce truc. Le monde de se dire, ah ouais, si j'avais fait ça, si nanana, si... Avec un si, comme on dit, on refait le monde. Donc, c'est un truc, c'est inutile. Du coup, ça va vous rendre pas bien, vous êtes stressé, vous êtes pas bien et tout... Euh... Tu culpabilises, ok Donc ça, c'est un exercice qu'on va pas faire. On va lâcher prise, on est tranquille, d'accord Sans trop te culpabiliser et de rien faire, ok Parce que je vais vous dire pourquoi on va lâcher prise... Euh, c'est pour rebondir, juste après, ok. On va se réorganiser. Alors, par rapport à quoi Vous n'êtes pas obligé de, de faire le fameux... Je prends un petit papier, j'écris. Moi, personnellement, je suis comme ça, mais je ne vais pas forcément vous le conseiller. Enfin, si vous êtes comme ça, oui, ça dépend évidemment euh, des personnalités. La réorganisation, tu vas la faire en deux points. C'est moi, personnellement, ce que je te conseille, et c'est ce que j'ai fait là récemment pour sortir de ma procrastination, et vous faire une vidéo YouTube, parce que ça fait deux semaines que je n'en ai pas sorti. Voilà, donc je vous dis comment j'ai pu euh, me remettre dans le bain, on va dire Donc première chose, c'est ranger tout ce qu'il y a autour de toi Bon, je te dis pas d'être maniaque et de péter un câble Mais voilà, euh, par exemple ta chambre, ton environnement de vie, de travail, range-le, d'accord Faut que ce soit nickel, parce que sinon euh, c'est encore quelque chose que tu vas repousser C'est pas bien rangé et en plus c'est quelque chose que tu dois faire automatiquement un jour Faudra peut-être que tu ranges, bref, euh, donc fais-le ça fait le comme ça t'es tranquille et en ce que je fais c'est que je me chronométrais. fin par exemple je me disais allez Asia tu te dis pendant une heure tu ranges ta chambre Mais de fond en comble voilà Moi personnellement c'est comme ça que j'ai fait Peut-être que vous avez pas beaucoup arrangé Moi je me suis je fais le gros gros gros ménage Comme ça je suis tranquille pour la suite On va se réorganiser par rapport au sommeil Très très très important Alors peut-être avec le confinement Moi je sais que c'était surtout par rapport au ramadan dernier euh, j'ai eu un décalage au niveau de mon sommeil par rapport au travail par rapport aux études sûrement vous avez eu un gros gros décalage Donc on va reprendre un bon sommeil le Bon sommeil ça engendre une très bonne concentration C'est euh, euh, ben, for forcément c'est les batteries qui se rechargent donc vous êtes beaucoup plus en forme pour attaquer votre journée et faire ce que vous avez à faire, c'est excellent aussi pour la mémoire, si vous êtes dans les révisions dormez, dormez, dormez le soir, c'est important très important, vous lever tôt c'est magique parce que tout le matin vous êtes en forme euh, vous venez de vous lever, vous êtes bien et tout vraiment c'est incroyable, moi je suis pas matinale objectivement c'est incroyable de se lever tôt du coup l'après, tu peux faire tout ce que tu as à faire alors que si tu te lèves en début daprès midi ou bien en fin de matinée, il te restera seulement l'après-midi et l'après-midi ça passe très vite. D'autant plus que si vous avez des révisions, C'est euh, si tout ce qui est administratif, moi je vous parle de ça parce que c'est là où je suis la plus encombrée, le fait de se lever tôt c'est un avantage de fou parce qu'en général il n'y a pas tout monde tôt, donc, euh, le monde qui se lève tôt donc le monde t'appartient comme on dit. Et du coup quand tu arrives à la poste, il euh, n'y ben, a pratiquement personne, tu fais pas la queue. T'as pas besoin de courir partout pour te dire oulala, euh, la poste, la banque et tout ça va se fermer à. Parce que ça ferme tôt en général, et bien vous commencez à faire la course, à aller partout, à être stressé. À se dire, est-ce que je vais être là à temps? Est-ce que non Et en plus, dans la journée, tu te rends compte que tu as encore plus de tâches à faire parce que tu as sûrement pas tout noté et bref, tu es encombré et tu pas bien. Rien que de vous le dire comme ça, je pense que vous stressez à mort. Troisième point, on va se réorganiser par rapport à toutes nos tâches. C'est très très important. Sur ton téléphone, je t'invite à tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu devais faire des révisions, tâches administratives, euh, des déclarations. Mmh, remettre à jour ton ordinateur que tu as jamais fait, tu mets toujours euh, « non, je mets, je le mets pas à jour ». Prendre rendez-vous parce que sur ta peau, il y a quelque chose que tu n'aimais pas. Ou par exemple, tu devais rendre des affaires à quelqu'un, euh, une personne te devait de l'argent, euh, ou bien la personne, tu lui dois de l'argent, et ça c'est encore plus important. Bref, toutes les tâches qui te passent par la tête, tu le notes. Donc tu notes tout ça un petit peu partout... Et là, tu vas cocher, moi c'est ce que je fais, euh, vous savez sur l'iPhone, après je sais pas si Samsung vous pouvez ou pas, mais en tout cas nous on peut mettre des petits ronds et tu peux appuyer et du coup ça coche. Moi j'appuie sur le petit truc coché où c'est le plus important. C'est-à-dire que par exemple, si je dois faire des déclarations d'impôt, ce qui était récemment, je clique. Et ça, ça doit être fait là, là, immédiatement. Quatrième point, je crois qu'on est au quatrième, dites non. Simple, imposez-vous le fait de dire non, d'accord Donc je vais te donner un exemple, pourquoi dire non si une personne, elle te demande, déjà t'as beaucoup de tâches à faire, t'as beaucoup de choses à faire, chacun a plein plein de choses à faire dans sa vie, et il y a une personne par contre qui est libre de ton entourage et qui te dit, euh, ça te dit euh, qu'on fasse ça, ça te dit qu'on aille là, alors que as déjà plein de choses à faire, ne te donne pas des tâches en plus d'accord, euh, de sortir et te dire que t'as moins de temps que que t'avais plein de tâches à faire. Ça c'est l'erreur. Parce que du coup, encore une fois, tu vas tomber dans le cercle vicieux de la procrastination, c'est euh, te réconforter sur tes ondes négatives. Humainement, mais, du coup tu vas t'écarter de ça et tu vas dire « Ah oh, ouais, en fait c'est mieux de sortir dehors, euh, manger. » On évite on évite. Dites non aussi aux personnes qui vous demandent beaucoup beaucoup de bénévolat c'est à dire euh, va faire ça, euh, fais ça comme ça euh, je vous parle pas de vos mamans <rire> mais je parle surtout en fait des personnes, je sais pas moi je vous parle pour ma part, moi je vous parle pour ma part sur les réseaux sociaux, on me demande souvent oui Asia, euh, est-ce que tu pourrais partager ça est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux euh, parler de ça est-ce que tu peux... On ne te donne pas des tâches en plus, tu as déjà beaucoup de choses à faire tu accepteras le moment où, où ce sera bon, t'es pas obligé de dire non à la personne comme ça mais tu leur dis pourquoi pas une prochaine fois mais ne te donne pas euh, de la... Sur charge alors que t'as déjà énormément de choses à faire. Ça c'est l'erreur parce que du coup tu vas, moi c'est l'erreur aussi que je faisais, j'acceptais tout, je disais oui à tout, ok ok je vais faire ça, je vais faire ça. Du coup je me rajoute des tâches que j'aurais pu éviter. Donc ça apprenez à le faire parce que toute votre vie, je vous parle sincèrement, plus vous allez grandir et toute votre vie ça va vous encombrer, vous allez pas du tout être bien, être stressé et être stressé parce que en plus de ça, par exemple moi je me suis pas dit Asia tu dois faire ça c'est une personne qui t'a dit de le faire donc du coup t'as une dette envers une personne parce que tu lui as promis, tu lui as dit oui donc faut que tu tiennes ta parole donc c'est pour ça que du coup c'est assez dangereux donc tu risques aussi de, de décevoir des personnes etc donc on rentre pas dans ce cercle vicieux, autant dire non Sophie si évidemment vous êtes dans la capacité de le faire mais autrement prenez pas le risque de dire oui assumer dit oui <rire> pas, humainement c'est pas possible donc forcément vous allez trouver des excuses et on retourne dans le circuit de la procrastination. Vous allez les remettre à demain parce que vous n'avez pas le temps. Vous allez remettre à demain parce que vous n'avez pas envie. Vous allez les remettre à demain parce que vous devez quelque chose à quelqu'un. Le stress, l'anxiété, on connaît la chanson. Donc apprenez à dire non. Bon je suis désolée du bruit mais on entend euh, la pluie voilà, qui tape contre la fenêtre. Parce moi j'aime beaucoup ce bruit, je sais pas vous. Ça permet de lâcher prise <rire> Bon, alors là sûrement j'étais motivée. et d'ailleurs la motivation c'est pas du tout enfin faut pas le prendre en compte à chaque fois que vous voulez sortir de la procrastination ne vous dites pas bon j'attends d'être motivé pour sortir de tout ça non euh, est ce que par exemple un sportif ou un athlète ou bien euh, un cavalier il va voir la pluie dehors il va dire Mmh, non je vais pas m'entraîner aujourd'hui parce qu'il pleut Non, dans tous les cas même s'il est pas motivé euh, il va pas compter sur ça, il va pas compter sur le beau temps euh, pour aller s'entraîner ça va être la même chose donc on va essayer d'être de grands sportifs ok Mais si c'est pas de très haut niveau on va essayer de s'en sortir comme on peut c'est un conseil en or que je vous donne et personnellement c'est l'erreur que je fais à chaque fois quand je sors de ma procrastination en général j'ai toutes mes tâches en tête et j'ai envie de, de, de les déballer au grand jour et de dire à tout le monde regardez ce que je fais, regardez ce que je vais faire c'est l'erreur, lorsque vous dites ce que vous comptez faire, ça ne se fait pas. Pourquoi Parce que psychologiquement, vous avez l'impression que le fait de l'avoir dit, eh bien ça va se faire tout seul. Et je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais moi ça me le fait énormément. C'est-à-dire que quand je vais... Par exemple... Euh, oui, alors les filles, je vous explique. Alors là, moi je vais aller ranger ma chambre. Eh bien je vais pas le faire. Juste parce que je vous l'ai dit, je vais pas le faire. Je sais pas pourquoi. Et ça c'est psychologique et je le retrouve chez d'autres personnes aussi en discutant avec d'autres personnes. Donc ça évitez de le faire aussi. Euh, si jamais vous êtes motivé après ma vidéo à vous dire ouais je vais faire ça, ça, ça, le dis à personne. Garde-le pour toi et fais-le. Vraiment, ça c'est un conseil en or. Je te motive entre guillemets mais encore une fois on ne se base pas sur la motivation parce que tu n'arriveras jamais à rien. C'est tout simplement de commencer. Juste, commence. C'est seulement ce que je peux te dire. C'est-à-dire, ne te dis pas dans ta tête, parce qu'en général, quand on ne veut pas faire une tâche, c'est parce qu'on analyse euh, la tâche en question et on se dit, ça va être compliqué, ça va être chiant. Ne pose pas cette question. Tu commences et tu vois ce qu'il en est. Et en général, tu révises une page, tu as envie de réviser une deuxième, une troisième, une quatrième. Et au final, tu te dis, eh mais c'est pas si dur que ça. Et puis, petit à petit, tu vas te dire, ah, j'ai commencé la première page, attends, il me reste cinq. Ok, bah je vais m'organiser. Et vu que tu es baigné dedans, tout seul, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous donner des conseils en détail pour la suite, mais tout seul, vous allez construire une méthodologie, euh, une façon de faire, pour pouvoir faire vos tâches en entier. Simplement, commence. T'as une tâche administrative Commence. Le plan spirituel aussi, euh, par exemple par rapport à la prière et tout, il y a des personnes par exemple qui ont arrêté depuis longtemps, ça je parle pour les musulmans, euh, qui l'ont pas fait depuis longtemps, qui culpabilisent parce qu'ils l'ont pas fait, en fait c'est encore une fois un cercle vicieux. Ne repousse pas demain, commence maintenant. Là, la prochaine prière, regarde c'est à quelle heure, commence là. Juste commence là on l'a bientôt fini. Et là le conseil que je peux te donner vraiment durant cette période là où tu vas sortir de la procrastination, c'est vraiment euh, de te faire un planning. Personnellement j'utilise Google Agenda euh, au quotidien et ça m'évite justement de tomber dans cette procrastination même si ça m'arrive. Et c'est pas grave d'accord, on n'est pas obligé d'être toujours motivé, euh, toujours au top d'accord, il euh, y, a, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Euh, premièrement parce qu'on n'a pas la même personnalité Et deuxièmement parce qu'on n'agit pas pareil Tout simplement c'est comme ça On vit pas la même chose euh, Chacun a ses problèmes dans sa petite vie Donc euh, voilà on peut pas avoir une référence universelle il euh, a pas de meilleur ou de moins bon Voilà on va dire et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle t'a plu Et pouvoir te chuchoter à l'oreille des petits conseils Donc j'espère vraiment vraiment que ça va t'aider euh, N'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo te plaît Et si t'as des idées de vidéos euh, qui peuvent ressembler à celle-ci En tout cas moi, ça me fait vraiment plaisir de vous rebooster Et de vous dire que c'est bon vous pouvez sortir de, de, de ce trou noir parce que c'est un cercle vicieux Mais en tout cas, vraiment, une chose que je peux vous dire C'est que plus vous allez attendre, plus vous allez être stressé Et plus bah, vous allez devenir anxieux Donc c'est pas, pas ce qu'on veut Donc essayez un petit peu voilà de, de vous motiver un minimum Et de vous dire, vas-y, j'ai ça à faire, donc je vais le faire Moi aussi, j'ai besoin qu'on me booste Heureusement qu'il y a ma petite maman derrière pour me dire Ah Sia, tu dois faire ça et tout Parce que si je peux rester comme ça, hiberner euh, <rire> sur mon lit, y a pas de souci. Et puis bah, je vous souhaite bon courage euh, dans cette phase-là vous avez tout, tout, tout mon soutien Dans ce trou noir, qui est pas très... Très facile et pas très agréable non plus. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye